Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 156 de stage one et nous allons jouer aujourd'hui à disney universe disney universe comme vous l'avez deviné qui est un jeu euh, de disney alors il n'a pas tellement sur pc donc c'est pour ça que j'en profite je saute dessus et, et on va y jouer vous allez voir c'est assez euh, basse c'est éducatif c'est surtout pour les enfants mais euh, mais on peut quand même s'amuser dessus donc je vous laisse le, le petit chargement Bienvenue dans le nouveau monde incroyable de Disney Universe. Je suis votre guide, je m'appelle Vic, ce qui veut dire Vigie Informatique Cubique. Es-tu prêt à devenir le héros d'une des aventures Disney les plus fascinantes de tous les temps Ils sont tous là, créés par notre système parfaitement sûr et fiable. Nous contrôlons absolument tout. Tu auras le frisson et l'exaltation en ne courant vraiment aucun risque. Nos robots te permettront de faire un incroyable voyage dans le monde Disney de tes rêves. Nos robots sont parfaitement sûrs. Ils ne pourraient te faire du mal même s'ils le voulaient. Hey, Vous n'avez pas le droit de faire ça, les robots. Vous avez besoin, et... Aïe Qui es-tu Il y a quelque chose de bizarre. Le bizarre est la nouvelle norme, Cube Boy Cube Boy Et pourrais-je savoir ce que tu fais Je prends le contrôle Bienvenue dans le nouveau Disney Universe amélioré Salut, je suis X Le boss des boss, le nouveau maître de Disney Universe Que la fête commence je contrôle le système, je maîtrise tout de A à Z, et il n'y aura qu'un seul vainqueur dans ce jeu. Moi, ça redémarre, ça va secouer dans tous les sens. Bienvenue dans mon univers. Donc voici pour l'introduction, on devine très bien ce qu'on ce qu va devoir faire, c'est-à-dire un peu sauver le, le monde de Disney, en rentrant dans les différents, euh, les différents mondes, euh, donc de différentes séries comme on va voir. Donc c'est parti. Euh, les données sont sauvegardées. n'étayez pas la console. Quand la sauvegarde est en cours, c'est bien. Alors on va faire, euh, on pourrait faire donc tout ce qui est costume, options, statistiques. On va donc commencer à jouer en sélectionnant un monde. Donc on va prendre le, le monde qui nous donne, c'est-à-dire le monde. Euh, là il faut l'acheter contre des petites pièces vous voyez les sortes de, de symboles de Mickey en fait c'est des pièces euh, donc on peut pas aller sur les autres là ils sont, ils sont verrouillés tant qu'on n'a pas terminé le premier et donc il faut commencer ah par le premier donc Londres sur Pirates de des bizarre. Caraïbes le Disney Universe donc il faut différent. prendre notre personnage un très mauvais donc euh, pour regarder il y a, il y a un peu que tous que les univers Donald, pour et tout ce que vous voulez nous on va prendre on va prendre lui comment il s'appelle déjà c'est Pumba, non attends, Entre Timon et Pumba, je suis perdu, ça doit être Pumba. On va l'appeler Pumba pour, pour l'émission, j'espère que je ne me, me force pas. Il me semble que c'est Pumba. Donc c'est parti, Disney Universe, ça charge, et on va commencer à jouer. Maintien à tous pour lancer une attaque puissante. Petite astuce, toujours utile. Oh, alors génial pour faire basculer tes ennemis, enfin tes amis. Euh... Bah... allez donc on est parti alors on vient d'atterrir donc c'est nous on a été euh, téléporté ou j'en sais rien donc l'objectif construire le canon euh, parce que là on aimerait bien passer mais on peut pas tellement en plus on tombe mais bon c'est pas top euh, donc euh, apparemment c'est un monde où on ne peut pas mourir donc euh, on revient toujours en arrière euh, d'un cran à chaque fois qu'on meurt maintien bien appuyé pour traîner des objets alors là il y a un bout de canon ici on va appuyer sur V. Alors, attendez, pas y arriver. Voilà, V. On peut le bouger. Et il faut aller... Bon, il y a une flèche, donc ça nous, ça nous dit où il faut qu'on aille. Voilà. Et pareil, V pour utiliser. Donc, V, on va... Voir... Non. Il n'y a rien ici d'intéressant. Non, bah oui. Donc, on va l'utiliser. On va viser les cibles qu'on voit. Ici. Là. Ici là-bas et là au milieu. Mais ça marche pas. <rire> D'accord. Donc en fait ça laisse celle du milieu, elle est, elle est cassée. Donc elle sert à rien. Hop. Allez, on passe sur la première. J'essaie d'attraper mon, mon petit symbole de Mickey. Là, c'est celui qui va me permettre de débloquer les, les mondes. Hop, ça c'est quoi C'est une sorte de bateau dans, un, dans une bouteille. D'accord. Alors, objectif. Récupère les cubes bleus. Attendez en même temps, j'ai des gommes des ennemis. Voilà. J'appuie sur la touche, sur. Voilà, comme, euh, comme on avait vu, pour faire une attaque, attaque puissante, il faut la maintenir, mais bon, pour faire une attaque normale, il faut juste appuyer dessus. Alors je ne sais pas où est symbolisée ma vie, je sais qu'un cercle un cercle autour de moi mais j'ai pas tout tout, tout, tout, tout capté voilà bon bah ben, on a toujours le principe du canon qui tire et on ouvre les portes en haut à droite C voilà elles sont ouvertes donc le premier niveau est déjà terminé hop hop hop hop hop on va tout faire ce qu'on peut hop il y a une bouteille là encore hein, derrière le derrière le, le muret à le, l'escalier le, le mot voilà, une deuxième bouteille sur froid, il doit y avoir une troisième quelque part, mais. Bon, au pire, c'est pas bien grave. Oula, il y, y a un petit soldat qui vole. Donc, je sais pas, oui, c'est des pirates, ce genre de pirates qui nous attaquent, hein, on n'a pas fait attention là-dessus, mais bon. Donc là, je suis monté sur une chèvre, ça a servi à rien, donc je suis redescendu. Euh. Ouais, on n'a pas tellement d'autres bouteilles. Euh... Il doit y en avoir une qui est cachée quelque part. Hop là, on récupère ça. D'accord, donc ça, ça nous donne des items. Là, vous avez vu, en fait, quand on en récupère, ça nous donne des, des petits bonus. Là, j'ai un puceur de pistolet. Voilà, on le niveau. 1 Et voilà. Chargement. Disney Universe. Le niveau, il est terminé. collection des objets dans le monde pour débloquer des bonus. Ça, je vais deviner. En gros, là, il est très enfantin, mais en même temps, c'est un jeu qui a été quand même bien fait. Oh, yeah Partez et donc nous aussi brûle les filets. Donc là, on a maintenant du feu. Donc euh, on est toujours dans le premier monde, dans le premier niveau. Enfin, le gros niveau, on va dire. Parce que bon, on vient de finir, on, on a fini un niveau, mais c'est bizarre. Je sais pas comment c'est réparti. On va dire, c'est plutôt le monde euh, pirate des Caraïbes ou euh, du moins un des niveaux du monde. Alors là, le but, là, pour l'instant, c'est de passer le, le, le truc et de le mettre sous les filets. Euh, ouais, ah bah c'est bon, en fait, parce que du coup, voilà, c'est bon. Quand j'ai brûlé le filet, j'ai fait tomber le canon qui était derrière, enfin, qui était au-dessus, dans le, dans le filet. Et donc, du coup, je peux reconstruire le canon et, euh, et m'en servir, sûrement là-bas, voilà, ici. Euh, par contre, je sais pas du tout comment je fais, est-ce que je monte les escaliers avec Non, non, ça marche pas. Est-ce que... Est-ce que ça vise tout seul Ouais, bah c'est bon, ça vise tout seul. Si c'est pas beau, ça... Hop, hop, récupérer les trucs. Le feu, pour récupérer ce qu'il y a dans les autres filets. On récupère la bouteille au passage. Je récupère ça. En fait, ça, c'est les, les gros symboles de, de Mickey. Ça me donne 50... 50 petits symboles, en fait. Ça augmente de 50 mon... mon truc. Nuit d'ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça c'est un mini-jeu, bas 20 ennemis 3, 2, 1 Allez D'accord, donc il y a des ennemis partout qui apparaissent Et on doit les déglinguer Ok, donc il faut, faut en faire 20 en, en 30 secondes Ouais, voilà il oh, y a largement moyen Voilà, 17, 18, 19 Et un dernier Un 20 voilà, défi relevé Et qu'est-ce que je gagne Ouais, j'ai gagné 50, euh, d'accord, donc j'ai juste gagné 50 euh, 50 petites pièces. Bon, ça, doit, ça doit être important d'en récupérer au niveau des objectifs, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est, ça Voilà. Hop là, hop, là, hop, là, hop là. Et on saute, double saut. Objectif, fermer le pont. Euh, ouais, donc il faut que j'aille actionner la manette qui est là en dessous. Il y a toujours des ennemis qui apparaissent un peu régulièrement. Bon, c'est pas, pas dérangeant plus que ça, on s'en sort très bien. Hop là. Donc on voit que... Euh, je crois bien que j'ai repéré ma vie, donc c'est bien ce qu'il y a autour... Ce qu'il a le cercle autour de moi, là. Qui, qui se réduit quand j'ai moins de vie, en fait, tout simplement. Il n'y a, a pas plus d'indications que ça. Voilà, j'ai récupéré un cube. J'ai permet de tirer. Ah, je viens d'être euh, mis KO, mais je réapparais juste avant. Donc c'est que ma vie, était, ma vie était baissée à fond, et en fait, euh, et du coup, du coup, je suis à semi-mort, on va dire, et je suis réapparu un tout petit peu à côté. Donc ça permet de ne pas tout recommencer, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Ça, ça m'embêterait si je devais tout recommencer. Voilà, on remplit un peu la vie. Et on repart avec notre canon. On suit ce qu'on nous dit de faire, donc pour l'instant, on nous dit d'aller là-bas. Avec notre canon. Ah, je c'est quoi ça Qu'est-ce que je fais avec ça un ennemi a fini à construire un obstacle euh, Ah d'accord, faut que je tire dessus Voilà Tout simplement Voilà j'ai tiré J'ai même pas vu la cible mais j'ai tiré dans le tas Hop On remonte On récupère les Mickey euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça Ah oula, y, a un, y a un gros monsieur qui vient d'apparaître Brut, alors qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Est-ce qu'il faut le taper, le taper, le taper Ouais, bah bon, pour l'instant on le tape. Il a pas l'air d'être bien compliqué, sur une sorte de mini euh, de mini boss ou de mini euh, ennemi un peu plus dur que les autres, pourquoi alors, il y a une touche qui apparaît, de temps en temps, et voilà, il y a V qui apparaît. Donc là j'ai appuyé, du coup ça, il s'est coincé dans le sol. Oh, je suis déjà à 569 euh, petits, euh, petits smileys là. Ça, ça doit être sympa pour, pour débloquer les niveaux, ça doit être rapide. Euh, oula là c'est quoi J'ai récupéré le, le truc bleu, ça fait un aimant, ça attire plein des pièces. Ouh, pratique, ça. Un aimant à pièces. Alors on va aller cramer le le, le filet là-bas. Je sais pas comment faire pour récupérer le l'étoile, là. Non, ah non Oh il aurait fallu que je clique avant que je clique que je monte dessus Donc, du coup j'ai perdu mais bah, je sais pas du tout à quoi ça sert cette toile tant pis voilà 2 sur 3 pour les euh, pour les petits euh, euh, bateaux dans la bouteille encore une vague d'ennemis Ah ouais on est obligé de sauter pour aller chercher parce que sinon ils descendent pas Oh je suis encore KO Bon, c'est pas grave. On est reparu. Hop, on y retourne. Je crois bien les... ceux-là, là. Ouais, c'est... Euh, les, les, car les carrés dorés, là, c'est des, des trucs de 10. Ils sont ils sont moins gros que... Que les autres, qui font 50, mais... Euh, c'est quand même 10 d'un coup, c'est quand même sympa. Alors, on va récupérer. On va actionner la manette ou la prendre. à ah, l'en prendre. Et on va en faire quoi de cette manette On va la mettre là-bas. Sur le truc à manette. Hop Mais on va pas l'actionner parce qu'il y a plein d'autres trucs à faire avant. Enfin, c'est la sortie du niveau. Mais euh, on, va, on va en profiter pour l'instant. Tant qu'on est là. Ouh, j'ai récupéré un, une arme. Grâce au, grâce au casse bleu. Et lui là-haut mais il bouge pas. Il a, il a dû bugger je crois. Il est cochon. On peut monter sur les cochons, mais c'est totalement inutile. Donc, voilà. On fait du... Euh, de la trappe cochon Alors, je vais reprendre le truc là, parce qu'il y a des filets là-haut. Allez. Voilà. On va essayer de cramer les filets. Il y en a un là. Donc voilà, ça, c'est des trucs de 50 euh, pièces. Je suis à 727. Il y en a encore un là, je pense. À moins qu'il y ait les, les petits bateaux dans les bouteilles, ça, ça peut être intéressant aussi. Hop là, 777. Ouh, il y a le petit bateau là, il, dans sa bouteille, il est là à côté. Qu'est-ce que ça, c'est des... Euh... C'est des de, de bombes, tout simplement. Je sais pas quoi ça peut servir là dans, sur le coup, mais... Ah, il y a des trucs là-haut aussi. Il faudrait que je les crame. Ah, tiens, lui, ça y est, il est débloqué. Il est, il est de nouveau avec nous. Allez, on va cramer ses filets, et puis après on terminera ce niveau. La petite musique est entraînante, hein. Hop, c'est parti. On embarque le truc. Allez, Pumba. Donc, euh, pendant que je fais ça, je peux, je peux raconter. Je disais que oui, c'était euh, plutôt joli comme jeu. Bon, comme j'ai dit, c'est pour les enfants, évidemment, c'est pas... On peut y jouer évidemment comme on veut à tout âge, mais mais ça va être plus pour les enfants, je pense. à 50. On va 900. Mais sinon, c'est bien pensé, les énigmes sont, sont juste ce qu'il faut, je pense. Pour un enfant moyen, hein, évidemment, à partir d'un certain âge, on, on a envie d'aller jouer à Black Ops ou n'importe quoi. Mais, mais quand on a 8-9 ans, on peut, on peut vraiment s'amuser là-dessus, quoi, je pense. Même moi, même moi je m'amuse quand même, bien. <rire> c'est quand même, bon voilà, je, je finirai sûrement pas ce jeu, mais, euh, mais franchement, c est, c est, on s'amuse, quoi. c'est du fun, c'est un peu marrant, euh, même, même quand on est un peu grand. Alors voilà, je pense que c'est la dernière étape, en tout cas si c'est pas, si pas le dernier niveau, on arrêtera à la fin de celui-là, parce qu'on est déjà à 17 minutes sur cette vidéo, donc euh, le jeu est quand même bien rempli, vous voyez quand même sur ce monde là, on a trois gros niveaux, on est que dans un seul là. Donc on pense que le jeu a quand même une durée de vie qui peut durer pas mal d'heures. Ouh, je vais bientôt dépasser les 1000. Allez, allez, les 1000 bientôt, bientôt. <rire> je récupère là, ici, voilà, 1006 1011, magnifique. Euh, là il y a des Pikouiou par terre, comment je fais Ah bah j'ai essayé de passer en deux fois, en une, en une seule fois. J'aurais dû passer en deux fois. Erreur. Voilà, c'est reparti. Hop, détruit le navire. L'objectif principal, il est là, le navire. En plus, il passe devant. Non, il faudrait que j'aille au canon, mais il y a le gros ballon là qui me... qui me... Qui me tape. Allez. Hop, là, il s'est encore planté. Objectif, éteins les feux. Ah j'ai récupéré un bonus de, de, de, de punch là. J'ai des gunbox. box. En tout cas l'autre il a pas aimé les gun box. Voilà. J'ai retrouvé mon arme principale. Euh... On va faire le tour du, du truc. Là j'ai mon mon. Ouais non mais je pense que ça sert à rien. Ah je peux viser là avec le, le petit le, le petit viseur qu'on voit mais ça sert à rien du tout. Je sais pas ce que c'est pl1 là bas au fond. Là, ah, j'ai beau tirer, ça, ça fait rien du tout. On voit pas les, voit pas les obus euh, loin. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ah Pourtant, on est à portée quand même. Y a, y a Il y a bien moyen de le faire couler ce navire. Alors, comme on sait jamais, hop, on essaye, mais je pense que ce que je suis en train de faire, ça ne sert à rien. Je me dis, PL1, c'est peut-être une cible ça, non ça, ça, je sais pas, j'essaye de le viser dedans. Mais... Ouais, non. Bon, on va faire le tour. Il y a toujours les... Ah, mais c'est des bombes à eau, d'accord. Donc ça, c'est pour éteindre le feu. D'accord. Je croyais que c'était des boulets de canon comme tout, comme tout à l'heure, mais en fait, non. C'est des bombes à eau pour éteindre les feux. Bon, je pense qu'il y a plus efficace hein, si on avait un tuyau d'arrosage. Mais bon, euh, comme c'est des pirates, faut se dire que... On est dans le contexte de l'époque. Il y avait pas de... Il n'y avait pas de robinet. <rire> enfin, du moins... <rire> Pas des tuyaux d'arrosage. De Alors, on va éteindre de ce côté-là. Parce il y a deux flèches qui me disent d'éteindre le feu. Allez. Hop. Il est éteint ici. Il est éteint là. Il est encore là-bas au fond. On va y aller. Allez, allez. Voilà, terminé. Où le bateau recommence à bouger. Détruire la navire. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir peut-être. Euh, viser le navire euh, ouais bah là c'est pas mieux Et il va repasser devant nous enfin, j'en profite pour justement euh, lui tirer dessus voilà ah voilà c'est bon ça le touche un peu mieux 14 quoi, ça veut dire quoi ça 26 27 50 51 je sais pas ce que ça veut dire il y a là Oula il y a plein des ennemis qui arrivent derrière ah ils vont ils vont ils vont ils vont, ah, ils vont amarrer Donc ils vont descendre voilà Enfin je leur détruise leur tête à la main Mais PA1 je sais pas ce que c'est pa 64 euh... Il faut de nouveau que j'éteigne les feux Donc le bateau pirate on voit quand même qu'il lui reste la moitié de sa vie Et On voit le bateau pirate avec la barre rouge Hop je vais encore de mourir mais c'est pas grave puisque c'est un monde merveilleux où l'on ne meurt pas Oh il chevauche il chevauche des euh, des ânes. L'autre, il, il a laissé son âne au milieu là. Hop hop. Ouh j'ai 1300 ça fait descendre. On fait presque je peux presque débloquer un monde rien qu'avec ce que j'ai eu sur ce premier niveau. Pourquoi le feu a repris ici quoi Il n'y a que là qu'il y a du feu. Allez on reprend. Voilà. Allez, c'est reparti, il arrive le bateau. Et bizarrement, le, le feu quand même on reprend tout ça, c'est plutôt bizarre. Mais <rire> bon, cherchons pas à comprendre. Faut attendre le bateau maintenant. Ah oh là là. Allez, le bateau. Oh là là. Voilà, allez, c'est parti. Oui, oui, encore un. Et une dernière fois, terminé. Et voilà, le bateau cool. Objectif terminé et on en on libère notre ami. Bravo, tu as réussi <rire> Et voilà, terminé pour ce niveau chargement. Voilà. Alors, les récapitulatifs là. Yup, ennemi vaincu 97, pas d'étoile, je l'ai pas eu. Euh, les Mickey 1300, les trophées 2 et 5, c'est que je sais pas ce que c'est, ça doit être ma mort. Je suis mort 5 fois peut-être. Donc voilà, on va s'arrêter là, donc ce sera tout pour Disney Universe.